Dans ce module, nous allons discuter de Deep Learning, un terme qui est de plus en plus euh, utilisé hein, dans le champ de l'intelligence artificielle, et euh, vous, je vais essayer de vous expliquer quelques, princi quelques principes. Alors d'abord, les faits d'armes du Deep Learning, un fait d'armes assez récent, c'est euh, en 2017, euh, l'algorithme AlphaGo bat le champion du monde, le meilleur joueur du monde du moment, Lee Sedol, Et euh, en fait, le, le, le go était un des. des donc c'est une forme d'échec chinois, un des jeux où euh, l'humain résistait encore assez bien aux algorithmes, contrairement aux échecs où euh, les algorithmes battaient depuis déjà 20 ans euh, les meilleurs champions. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé là Il y a eu, euh, par exemple, dans le cas de Salt algorithme, ça a été euh, un algorithme de renforcement euh, boosté au deep learning qui a permis euh, ces exploits. Et ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, le deep learning a tellement d'applications en ce moment, de la reconnaissance d'images à euh, ce genre de, de, de pratiques hein, sur les, les jeux, mais ça va bien plus loin que ça, je... Je pense qu'une euh, petite description du domaine et de ses évolutions me paraissait tout à fait requise. Donc, on va s'intéresser aux principes derrière le deep learning. On va s'intéresser donc aux structures, aux, aux réseaux de neurones. Euh, donc, euh, avec, en comprenant ce terme sur le plan informatique, hein, euh, qu'est-ce que c'est, comment ça marche On va s'intéresser aux différents euh, aux concepts d'entraînement. Comment est-ce qu'on entraîne un réseau de neurones avec des données d'entraînement, notamment dans le cas de l'apprentissage supervisé. Euh, et des données de test. Donc, euh, ça, je vais vous faire quelques petites métaphores personnelles pour que vous compreniez mieux ce, que, ce, qu ce à quoi correspond euh, l'entraînement d'un réseau de neurones. On va s'intéresser à différentes architectures aussi. Les réseaux convolutionnels, comme l'image ci-dessous, qui est davantage faite pour euh, la classification d'images, et euh, des réseaux récurrents pour euh, la détection de discours, entre autres choses, et la, Enfin, être capable de... de comprendre un petit peu, ou la tra traduction automatique. Ensuite, on passera sur tout ce qui est réseau euh, euh, génératif contradictoire, qui est euh, en anglais les GAN, hein, les Generative Adversarial Networks, qui ont ouais, des algorithmes qui peuvent créer des images euh, à, part à partir de rien. Là, je vous présente un tableau euh, créé par une IA. On dira quelques mots sur les principes qui sont euh, derrière ce type d'algorithme. En termes de conclusion, bon, je ne vais pas m'étendre ici puisque c'est surtout dans d'autres modules qu'on le verra, mais on commencera à raisonner en termes de quels peuvent être les impacts de ces technologies, de, du développement, de l'IA, euh, en termes d'impact sociétaux notamment sur différents secteurs et comment penser ces impacts